Vous aurez besoin de spray net, élastique, bobby pin, une magic wand ou encore un fer à friser 1 un pouce, une brosse ainsi qu'un peigne. Étape 1. Brossez vos cheveux et frisez-les avec un fer à friser d'un pouce ou une magic wand. Étape 2. Avec un peigne, crêpez le dessus de vos cheveux. Étape 3. Attachez tout ce qui se trouve au dessus de vos oreilles et faites deux queues de cheval avec la partie du bas. Étape 4. Détachez la section du haut et commencez à attacher le tout avec des babépines vers les queues de cheval. Étape 5. Prenez une petite section de cheveux et avec une babépine, sécurisez en croisé près de la queue de cheval. Étape 6. Autour de deux doigts, enroulez des petites sections de cheveux et sécurisez autour des babépines pour cacher le tout. Et voilà, la coiffure est presque complétée. N'oubliez pas de regarder l'autre vidéo afin de savoir comment recréer le maquillage de Kelly. Merci d'avoir regardé et cliquez ici pour voir le reste de la série. Bon bal!